J'ai décidé euh, d'être plus cohérente dans mon quotidien, de, de, de réaliser ce que, je, ce que je faisais à l'extérieur pour l'environnement, pour le monde, de, de, de, de, de le faire pour moi-même. Au départ, mon action s'était vraiment tournée vers le, le, le, le monde, la terre, les autres, l'extérieur et ça s'est rapproché de plus en plus de moi. Euh, que ce soit au niveau de, de, de l'écologie intérieure, au niveau de la santé et aussi de mon quotidien, donc que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation, de, des transports. J'ai eu ma période où je prenais plus du tout l'avion euh, parce que je l'ai pris beaucoup avant, sans doute. Et puis que c'est quand même un, un des gros, une des grosses consommations au niveau des, du, du, du, du particulier, hein, euh, pas, pas forcément des les industriels du monde économique, mais au niveau du particulier, c'est dans le transport où souvent on dépense le plus d'énergie. Au niveau de l'alimentation évidemment, je consommais plus de bio, j'ai commencé à manger végétarien aussi, euh, donc pendant 10 ans je l'ai fait. Maintenant je suis un tout petit peu plus souple, mais j'essaye de manger toujours au moins local, si ce n'est végétarien strictement. Et puis après, bah voilà, ça a été. Euh, ce qui vous a interpellé, c'était la, la voiture. Bon j'ai jamais eu de voiture, j'ai fait le choix du coup de ne pas en avoir. J'étais à Paris, c'était facile. Quand je suis venue ici, j'ai décidé de continuer. Et de, de voir comment c'était possible de vivre sans voiture. Euh, ensuite, bah oui, j'ai pas de réfrigérateur, parce que comme je suis végétarienne déjà, bah, j'ai jamais de produits laitiers. De... Enfin ça c'est végétalienne, on pourrait dire, mais. Au début, j'avais pas de viande, après j'ai arrêté au fur et à mesure le, les produits laitiers. Donc euh, euh, voilà, pour stocker des œufs euh, et même un, un bout de fromage à pâte dure, euh, le frigo n'a jamais été nécessaire. Donc euh, voilà, c'est quand même le plus gros consommateur d'électricité euh, dans une maison, hein, puisque c'est jour et nuit que ça fonctionne, et en permanence, hein, 365 jours par an. Voilà. Après, évidemment, je récupère l'eau de toutes mes salades lavées, de mes légumes lavés, que, que je vais ramasser, évidemment, dans le jardin, hein, puisque là, tout ce qu'on voit autour de nous, on peut le manger quasiment. Euh... Quoi d'autre Qu'est-ce que vous aimeriez savoir J'ai pas de portable. <rire> J'ai résisté. <rire> on a essayé maintes fois de m'en offrir. <rire> J'ai refusé. Euh, et je m'en passe très bien, mais c'est vrai que... Euh, J'ai conservé en revanche un fixe, un fixe France Télécom, <rire> en plus du, du, du, du numéro internet. Je contribue à, à la protection de la planète et de l'humain. Ça me rassure, ça me procure, oui, de la légèreté et de la joie, oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est certain. Je ne pourrais jamais être satisfaite euh, à 100%, mais je, je, je continue à progresser. Par exemple, maintenant, là, je, depuis euh, trois semaines, un mois, j'ai un fuseur solaire, par exemple. Donc, euh, par exemple, j'utilise plus mon gaz. Donc voilà, chaque fois que j'ai un petit un, un acte de conscience ou un passage à l'acte supplémentaire, je suis un peu plus heureuse. Ça, c'est certain, ça me procure de la joie. Euh, mais euh, je ne peux pas dire que je sois à 100% en, que mon objectif soit atteint à 100%. Jamais je n'aurai aucun impact sur ce monde. J'en aurai toujours, mais euh, moins j'aurai d'impact négatif, plus je serai heureuse, ça c'est sûr. Je pense que c'est né lors de mes premiers voyages dans les régions du Nord. J'ai commencé par les régions nordiques et puis après les régions polaires. Et ce sont des régions où c'est un monde minéral, où la vie est très, très rare et où on se sent soi-même très, très petit. Euh, parce que chaque instant on peut mourir euh, puisqu'il fait très froid <rire> et euh, donc on est toujours sur la vigilance euh, bah, de chacun de nos gestes, sur euh, voilà, protéger, euh, protéger euh, sa, sa vie. Hein. Euh, que ça soit de, de la glace, du froid, de, éventuellement d'un ours polaire, etc. Et euh, du coup, euh, le rapport à l'être humain a déjà été, euh, était très différent. Chaque être humain avait toute son importance, tout son intérêt, et on n'était pas. On perd les jugements culturels qu'on qu qu a tous et qu'on récupère dès qu'on vient ici. Hein. Euh, et en plus, euh, ben, au milieu de, de rochers, de, de ce monde minéral, euh, si on rencontrait par hasard une plante ou un insecte, enfin, moi j'étais particulièrement touchée. Euh, et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme la naissance de la vie. Euh, rien que d'en parler, <rire> ça m'émeut. Je pense qu'au départ, euh, notamment quand j'étais végétarienne par exemple, c'était du militantisme. C'est parce qu'il y a 15 ans, quand j'étais végétarienne, les gens me regardaient avec des gros yeux à URI et puis me poser des questions, ça me permettait de parler. Maintenant c'est vraiment euh, parce que je suis bien avec ça, euh, euh, j'ai l'impression, oui c'est toujours une question de cohérence, hein, j'ai l'impression d'être cohérente et puis en plus économiquement ça me, ça me permet de, de vivre avec moi, de, de, de, de, de, de, de ne pas être toujours à la recherche de, de, de travail, d'argent pour pouvoir survivre. Euh, je suis très heureuse avec un mi-temps, alors que j'entends plein de gens se plaindre avec un plein-temps, par exemple. Euh, donc Et en plus, j'ai la joie de me dire que bah, l'autre mi-temps, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Donc euh, ça contribue, c'est une, une action de solidarité aussi. Euh, on, tout le monde manque de travail, euh, Enfin, y a, disons qu'il y a beaucoup de chômage. Euh, si je travaille plus, bah, je le prends forcément à quelqu'un d'autre, a priori et euh, pourquoi rechercher plus si je suis heureuse avec moi euh, voilà c'est moins de trafic euh, internationaux puisque le, la plupart de tous nos produits de consommation ont quand même c'est enfin je parle pas de l'alimentation ou en androme là où j'habite c'est assez facile d'en de, <coughs> trouver du local mais après que ce soit, je sais pas, les vêtements, les livres, tout, les disques, n'importe quoi, notre ordinateur, tout vient, tout a été construit à l'étranger, à voyager, à consommer du gasoil, à exploiter des gens dans d'autres pays, à entraîner des déchets en Afrique, etc. Contribuer à la construction de ce fameux continent plastique. C'était plutôt en cohérence par rapport à ce que je faisais dans l'association je milite pour la protection de la nature, euh, des, des espèces animales, florales, des paysages et moi dans mon quotidien je ne ferai pas attention. Euh, on sait maintenant, c'est une évidence, que chacun de nos actes, quand j'ouvre le robinet, quand j'allume la lumière, a des répercussions sur, sur le vivant. Euh, voilà, les sacs plastiques qu'on trouve à droite et à gauche, euh, les, les tortues marines qui, qui meurent, euh, de, justement étouffées par ces sacs plastiques, ou bien les rivières polluées euh, parce qu'on parce qu consomme trop de pilules ou d'antibiotiques. Euh, euh, donc toutes les répercussions sur le monde du vivant, des animaux, euh, c'est par mes actes, c'est nos actes euh, individuels qui, qui créent, euh, nous sommes tous responsables, je suis responsable de... de évidemment de, de, de la disparition des espèces et j'essaye je, je, je, ben de ne pas trop l'être, voilà. J'essaye, disons, de puisque je sais, je connais cette responsabilité, ça serait d'autant moins euh, euh, cohérent de ne pas agir dans mon quotidien. Les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été au début l'incompréhension des gens, c'est vrai, quand on parlait d'alimentation bio, par exemple, au départ, je, je, je, je passais vraiment pour, pour une allumée, on va dire. Mais après, ça a pu être parfois dans, certains, dans certaines polémiques, par exemple justement par rapport au pastoralisme, ce qui a été difficile... C'est le groupe, l'individu dans le dialogue arrive toujours à comprendre, à s'écouter, à s'entendre. Quand il y a un corporatisme derrière, ça a toujours été plus difficile le dialogue. Sinon, personnellement, ça a pu être aussi des moments peut-être parfois de frustration. J'ai peut-être parfois poussé mon jusqu'au boutisme un petit peu trop loin par rapport à mes capacités de... Euh, voilà par rapport à mes capacités euh, d'accueil de, de, de ce militantisme on va dire. Mais euh, sinon euh, sinon pas beaucoup de difficultés non. Je dirais qu'il vaut mieux passer par une allumée que ne pas être euh, se sentir inexistante déjà. Et puis euh, et puis, qu'en fait, on est, on est beaucoup sans le savoir à, à, avoir, à être pareil. Euh, ça, c'est le réseau qui m'a permis de le sentir. Se relier grâce à Internet maintenant, qui est quand même bien développé, on se rend compte qu'on n'est jamais seul dans avoir eu cette idée vraiment et, et qu'on est, on est très nombreux à avoir les mêmes impulsions, les mêmes initiatives, les mêmes envies euh, euh, au même moment. Donc, euh, euh, donc bah, peut-être se relier, justement se relier aux autres pour se sentir un peu plus fort et, et, euh, et, et sentir que c'est un vrai chemin et que, que c'est qu'on n'est pas sur une fausse route. J'avais la chance d'avoir transporté mon travail euh, avec moi. Euh, mais quand je l'ai arrêté, je, bah, je, je, maintenant toute ma vie est axée sur quel. Comment je peux remplir mes besoins, en effet, mes besoins euh, sans, sans, avoir besoin de, sans, sans avoir besoin de voiture Donc mes besoins vitaux, euh, donc, euh, sans avoir besoin de voiture. Si euh, je suis plutôt une boulimique d'activité, eh ça me permet aussi de faire des vrais choix, euh, de sélectionner. Il y a certaines activités que je ne peux pas faire, du coup, et ça me permet de réfléchir, de vraiment sentir celles qui me sont euh, vraiment importantes et si, euh, si elles sont suffisamment importantes et qu'un euh, qu qu véhicule serait, est nécessaire, je crée une dynamique, ça permet de créer euh, une dynamique, de mettre en évidence l'interdépendance qu'on a avec les autres et d'entraîner d'autres personnes du coup avec moi dans, dans cette activité. Euh, ça m'oblige à ne pas être solitaire dans mes décisions. Hum, voilà. si, euh, voilà. Donc j'ai fait le choix d'utiliser un cuiseur solaire, euh, que mon frère a fabriqué euh, euh, grâce à des stages passerelles éco euh, dont j'avais dû vous parler. Et donc, euh, bah, j'ai décidé d'utiliser puisque je suis dans une région où il y a un petit peu de soleil, mais comme un peu partout de toute manière, euh, puisqu'il en, en faut pas beaucoup pour, euh, euh, pour, que, ça soit, pour que ça marche. Hein. Et donc, euh, euh, bah, l'avantage de Squeezer, c'est que déjà je peux aller faire... Euh, d'autres choses pendant que ça cuit, sans que ça, sans que ça crame mes casseroles, parce que, parce que ça cuit en douceur, donc déjà ça ne porte pas les aliments à ébullition, enfin ça, ça, ça dépasse rarement 100 degrés, voire ça dépasse rarement 80 degrés, donc ça ne détruit pas les, les, les vitamines en plus. Euh, ça, et donc je, bah je mets à cuire euh, après mon petit déjeuner, je sais qu'à midi quand j'en aurai envie ça sera cuit, euh, et puis pareil euh, en début d'après-midi, ça sera bon le soir et je, voilà j'ai pas besoin, alors c'est sûr que c'est des plats simples pour l'instant j'ai pas tout expérimenté, euh, voilà je, je mange pas mal de riz, de lentilles, euh, de légumes, euh, quand euh, la cuisson euh, par exemple, euh, ce que je cuisine régulièrement c'est riz, lentilles euh, et euh, ça met à, à, à peu près 1h30. Après, euh, c'est pas grave si on, ça reste 3 heures, parce que l'avantage, comme c'est doux, ça ne risque pas de brûler. Donc, euh, euh, on va dire euh, 1h30, ça suffit. Ça dépend de la quantité aussi. Pour moi, ça suffit 1h30. Oui. Alors, le, le système du cuiseur solaire, c'est euh, le principe de, de la réverbération des rayons de soleil sur un point focalisé. Enfin, c'est la focalisation plutôt des rayons de soleil sur, sur un point central. Euh, donc il y a des plaques euh, bah, plutôt en aluminium, enfin miroir, qui vont faire miroir un petit peu des rayons de soleil de chaque côté, c'est une caisse, souvent, mais ça peut être aussi une parabole, donc euh, les rayonnements sont réunis en un point central, et puis après il y a une caisse tout autour, éventuellement, pour accumuler aussi pour euh, la chaleur, pour la récupérer, ça c'est le cuiseur solaire fermé, mais les paraboles c'est même ouvert tellement c'est efficace, donc y a, on peut cuisiner directement dedans. Moi, j'ai la, la caisse, donc, car euh, c'est un tout petit peu moins efficace euh, que le, la parabole. Mais en revanche, je, je garde la chaleur euh, au sein d'une caisse qui est un peu isolée. Et puis j'ai un, un récipient de couleur sombre, ce qui permet aussi de récupérer euh, au maximum les, les rayons solaires. Alors, Si on le fabrique soi-même, c'est à peu près une journée. En, financièrement, euh, si celui-là c'est de la récupération, euh, ça va être allé 5 euros au maximum. Euh, après, si on veut en acheter un à tout fait, euh, c'est plus de 100 euros, c'est 100 à 150 euros, le premier euh, peut-être modèle, mais après il y a des systèmes super perfectionnés qui peuvent coûter plus cher. Et bien, le résultat de, de, cette, euh, cette, euh, de cet acte, c'est que de, depuis trois semaines, je n'utilise plus mon gaz. Et donc, à part euh, la, la bouilloire du matin, euh, puisque le matin il euh, n'y a pas eu de soleil avant que je me lève. Euh, j'utilise pas d'énergie pour l'instant pour manger. Oui donc la, la société évolue ça c'est sûr euh, rapidement en, en 15 ans j'ai l'impression qu'on a fait des bons en avant non c'est vrai que tout s'accélère tout s'accélère que ce soit la destruction euh, de la planète on voit bien ses réactions euh, et en même temps, en parallèle, la, la conscience qu'on a des, des liens, euh, euh, des interactions qu'il y a entre l'humain et, et le reste du monde. Euh, donc du coup, euh, forcément, euh, il y a des, des, des prises de conscience de plus en plus rapides, avec quand même Internet qui a joué, je pense, un énorme rôle là-dedans. Euh, avant, il y avait des actions et des initiatives, des initiatives qui se prenaient à l'autre bout de la planète en même temps, mais on ne le savait pas. Maintenant, ça se sait très rapidement. Euh, donc, ça permet d'amplifier de, de, de, chaque, euh, chaque, chaque initiative, chaque acte, chaque, euh, chaque changement de conscience. Ça, ça, ça, ça, ça l'augmente d'autant plus euh, euh, l'effet d'escalier... Euh, de, de, de palier qui, qui est nécessaire pour des, des changements euh, est visible. Enfin, voilà. Il, donc, il y avait une inertie avant qui n'est plus possible autant maintenant.